Demande 32 Expression Don de la parole, un rapport juste au désir d'incarnation. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimé. béni soit notre amour merci de m'accorder le don de la parole juste de la parole qui sauve et qui guérit de tout mal de permettre et de m'inspirer l'alignement parfait de mon cœur avec mes pensées mes paroles et mes actions afin que toute incarnation de l'âme Sois le reflet de ta magnificence, de ta bonté, de ta beauté et de ta perfection. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.